vous pouvez prendre connaissance du programme en cliquant simplement sur le lien ci-dessous. Il vous suffit de vous inscrire sur ma liste d'amis. Je vous réserve deux cadeaux. Un poster encadré extrait d'un herbier dont j'ai hérité et que j'ai scanné et colorisé spécialement pour vous. Et un mini-book d'informations sur la santé durable et la méthode Donc, qui vous donne...